Jason et sa famille habitaient dans une maison au voire construite sur les branches d'un grand arbre. Cela faisait trois semaines qu'ils étaient dans la vallée. Avant cela, avant cela, ils étaient dans un joli appartement à Manchester, ville d'Angleterre. Les responsables du pays ont décidé de construire une autoroute dans la vallée. Pour empêcher cela, les gens ont décidé de construire et d'habiter des maisons sur les branches de, des arbres. Voilà, ce sont des guerriers. Jason est tout à fait d'accord avec le choix de son père. Allons-y, on va découvrir... Et on va apprendre toute l'histoire. On va apprendre, d'après cette histoire, comment faire pour, ce, pour protéger notre environnement, la protection de l'environnement. Il faut protéger aussi les plantes, tout ce qui est rapport avec l'environnement. Alors, euh, le titre de ce texte, ou de cette histoire, on va dire Les guerriers verts d'Eric, sans, sans, sans voisin, voilà, de l'édition latine. Euh, prenez, s'il vous plaît, votre livre à la page 118 et suivez avec moi, s'il vous plaît, on va découvrir ensemble. Euh, cette page de lecture euh, les guerriers vers d'eric son voisin alors euh, ce que vous voyez ici c'est une illustration de la famille du Thésin. alors regardons ici c'est une euh, c'est une habitation c'est pas une maison mais c'est une habitation modeste euh, perchée. Perché, regardons ici, perché sur les branches d'un grand arbre. Et ce n'est pas le père de Jason, mais son grand frère, c'est l'aîné. Alors, euh, sur la petite terrasse, de la... ah voilà, debout sur la petite terrasse de l'habitation, paraît montrer au... Expliquer quelque chose au plus petit. Alors, euh, pourquoi le mot guerrier On sait déjà que le mot guerrier vient du thème, la guerre. Ici, ce n'est pas une guerre, mais une guerre autrement. Ce sont des guerriers verts. Alors, le mot vert renvoie surtout à la nature. Alors, comme vous voyez, de... comme vous voyez mes chers élèves, cette histoire se déroule dans une belle vallée. Une famille, voilà, une famille a choisi d'habiter pour un certain temps une modeste habitation construite sur les branches d'un grand arbre. Un événement important est en cours de préparation. Il s'agit de la construction d'une autoroute. Une décision prise par euh, le, le gouvernement. Ça veut dire euh, les responsables des pays. Et euh, voilà, l'auteur, c'est Eric, euh, son voisin. Euh, voilà, C'est ça ce qu'on appelle. C'est la réponse de, de la question de quoi va-t-on parler dans ce texte. Voilà. Depuis trois semaines, Jason... C'est un mot anglais. On peut prononcer en français comme Jason, mais il vaut mieux de prononcer comme anglais Jason. <rire> Depuis trois semaines, Jason avec sa famille à 15 mètres du sol à 15 mètres du sol les branches d'un frein 15 mètres du, 15 mètres du sol dans les branches d'un frein c'est le, le nom d'un de ce grand tard alors au début <rire> Au début, je n'ai pas compris ce que nous faisons là et pourquoi nous avions abandonné notre confortable appartement de Manchester en Angleterre. Alors, c'est une ville d'Angleterre. Alors, mon père m'a donné quelques explications. Jason, cette vallée. Alors, c'est quoi la vallée par exemple, entre deux montagnes, hmm? entre deux montagnes séparées, par une rivière, il y a la vallée ou un fleuve, il y a la vallée, ça veut dire un endroit, euh, un endroit euh, qui est situé entre deux montagnes. Alors, Jason, cette vallée est un endroit magnifique, n'est-ce pas? Oui, papa. C'est un site naturel où il fait bon respirer et où vivent des milliers d'animaux. Figure-toi, c'est-à-dire, imagine que le gouvernement. Alors, le mot gouvernement, ça veut dire, il y a des des responsables du pays. Par exemple, des ministres. C'est clair. Ou un chef de go oh, il y a un chef de gouvernement qui gère tout cela. Bon. Le gouvernement, euh, dans chaque pays, il y a un gouvernement. Un gouvernement est constitué d'un, soit d'un premier ministre, soit un chef du gouvernement et deux ministres. Ce sont des responsables du pays, tout simplement pour avec moi cet espoir figure-toi que le gouvernement ah. a décidé de construire une autoroute tous les arbres qui s'élèvent majestueusement majestueusement ça veut dire bien ça veut dire il y a des arbres il euh, y a des arbres Voilà, il y a des arbres élevés vers le ciel et de, et de, et de manière droite. C'est ce qu'on appelle majestueux. Alors, tous les arbres qui s'élèvent majestueusement, majestueusement, qui sont très élevés, ici, vont être rasés, vont être euh, détruits. C'est pourquoi nous avons décidé de nous battre pour empêcher un tel crime. Alors, le crime ici, c'est le crime contre les arbres. Les terrassiers n'osent pas abattre les arbres sur lesquels nous logeons, de peur qu'il y ait des blessés. Alors, pour l'instant, nous ne faisons que gagner du temps. Mais le jour où les gens approuveront, c'est le verbe « approuver », c'est un verbe de premier groupe. Ça veut dire être du même avis, accepter ou être d'accord. Alors c'est bon tout cela. Hein? Mais le jour où les gens approuveront notre action, les politiciens, ça veut dire tout ce qui a rapport avec le gouvernement, avec la vie politique, seront obligés de reculer, seront obligés de renoncer, de quitter leur projet. Il s'agit de la construction d'une autoroute. As-tu compris, Jason Oui, papa. Alors, en vérité, en vérité, je n'ai pas tout compris parce que j'étais petit. Et je n'ai pas compris ce qu'il a dit mon père. En vérité, je n'avais pas tout compris, mais j'étais sûr au moins de deux choses. Petit un. Pour le moment, le gouvernement, ces gens de politique, étaient plus forts que nous. Nous, ça veut dire les citoyens. Petit deux. Je préférais les arbres aux autour. Alors, même si je n'avais plus ma console de jeu pour me tenir en compagnie, j'étais prêt à rester mille ans ici, entre ciel et terre, un bon citoyen du village du ciel. Alors, euh, c'est parmi les histoires... Euh, euh, C'est parmi, parmi les bonnes histoires de ce beau livre là Où habitent Jason et sa famille depuis quand Où habitaient-ils avant Quand décidaient les responsables du pays et pourquoi Que font les gens pour empêcher cela Jason est-il d'accord avec le choix de son père? Et toi, à ton avis, que va-t-il se passer dans la suite de l'histoire? Alors, ces questions ont besoin d'une réponse. Alors, écoutez bien maintenant. On a déjà expliqué cela au début de l'histoire. Des années, sa famille habite dans une maison en bois construit sur les branches d'un grand arbre. Alors cet arbre s'appelle euh, un frein. Où habitaient-ils avant Avant, ils, ils étaient dans un joli appartement à Manchester. Il a dit tout simplement l'enfant. Au début, je n'ai pas compris ce que nous faisions et pourquoi nous avions abandonné notre confortable appartement de Manchester. C'est-à-dire... Ils habitaient dans une ville. Manchester une grande ville. Qu'ont décidé les responsables du pays, cest dire le gouvernement Alors le gouvernement a décidé de construire une autoroute. Voilà. Regardez ici. Le gouvernement a décidé de construire une autoroute. Figure-toi que le gouvernement a décidé de construire une autoroute, d'y construire une autoroute. Ça veut dire dans cette famille. Que font les gens pour empêcher cela Que font les gens pour empêcher cela Pour empêcher cela Les gens ont décidé de construire et d'habiter des maisons sur les branches des arbres, comme l'exemple de la famille de Jason. Les terrassiers n'osent pas abattre les arbres sur lesquels nous logeons, de peur qu'il y ait des blessés. C'est pourquoi nous avons décidé de nous battre pour empêcher un tel crime. Voilà. Que font euh, non, déjà Jason est-il d'accord avec le choix de son père Bien sûr, Jason est tout à fait d'accord avec le choix de son père. Elle a dit dit, en vérité, je n'avais pas tout compris, mais j'étais sûr au moins de deux choses. Petit 1, pour le moment, le gouverneur était plus fort que nous. Petit 2, je préférais les arbres aux autoroutes. Je préférais les arbres aux autoroutes. J'étais prêt à rester mille ans ici, entre ciel et terre. en bon citoyen du village du ciel. Et toi, à ton avis que va-t-il se passer dans la suite de l'histoire Est-ce que le gouvernement décide de construire euh, l'autoroute et, et de raser tout ce qui est en rapport avec les plantes, avec les arbres Et non, pas bien sûr. Alors, où habite Jason et sa famille Depuis quand Essayez de répondre. Où habitaient-ils avant de, D'ont décider les responsables du pays Pourquoi que font les gens pour empêcher cela Et Jason était d'accord avec le choix de son père. On passe maintenant la partie de vocabulaire pour terminer cette séance vraiment très intéressante pour la plupart des élèves. Je propose, mes chers élèves, une activité très intéressante aussi que la lecture vocabulaire, pour enrichir mon vocabulaire. Les mots du texte, les guerriers verts. Euh, les guerriers verts, ce sont des gens qui ont construit euh, des habitations, euh, perchées dans les branches des arbres. Alors, euh, pourquoi guérir Parce qu'ils sont contre euh, la décision du gouvernement. Ils sont contre la destruction de l'environnement, de la forêt. Voilà. On a déjà expliqué cela. Recopiez et coche le mot qui pourrait remplacer le mot tankra dans chaque phrase. Alors, il y a le gouvernement, il y a rasé, il y a jour Le gouvernement a décidé. Alors, les ministres, les habitants ou les commerçants. Bien sûr, les ministres. Le gouvernement veut dire les ministres. Tous les arbres vont être rasés. Ça veut dire taillés, coupés ou arrosés. Il ne s'agit pas de arroser, non. Il ne s'agit pas de euh, tailler non plus, mais couper. Tous les arbres vont être rasés. Tous les arbres vont être coupés. Les arbres sur lesquels nous lougeons, ça veut dire parlons, habitons ou dormons. Alors, loger ici, c'est habiter. Le gouvernement a décidé, veut dire les ministres. Tous les arbres vont être rasés, veut dire couper les arbres sur lesquels nous logeons, veut dire habitons. Les mots des euh, plantes rangent ces plantes en deux groupes, les arbres et les fleurs. Alors un palmier, une rose, un chêne, une, tuli, une tulipe, un dahlia, un noyer, une marguerite, un olivier, un arganier, un hortensia, comme ça. Euh, on rajoute des arbres et de, deux arbres et de fleurs, on va voir. Alors, un palmier, c'est un arbre. Un chêne aussi, c'est un arbre. D'accord Alors, un palmier, un chêne, euh, un noyer, un olivier, un arganier, un oranger pardon, un or oh, on peut ajouter aussi, un orangé et un bananier. Ce sont des arbres fruitiers. Un, un pommier qui donne des pommes, un oranger qui donne des oranges, un bananier qui donne des bananes. Alors Pour les fleurs, qu'est-ce qu'on dit euh, Une rose une tulipe, euh, un dahlia, c'est parmi les fleurs, euh, une marguerite, un hortensia. On peut ajouter aussi euh, comme un ninifar, un nénuphar. Vous avez déjà entendu, euh, vous avez déjà étudié dans la leçon d'orthographe, ah, le, la lettre la lettre H et les sangs qu'il trans et les, et les qu'il transcrit alors et aussi un hortensia hortensia oui alors un néphar un coquelicot c'est parmi les fleurs vous aussi je vous recommande d'être guéri vers pour la protection de l'environnement contre euh, pour la protection de l'environnement et pour aussi pour la protection des plantes. Alors la prochaine vidéo sera donc pour l'expression orale, on va discuter sur euh, euh, on va discuter sur les plantes, le jardin voyageur et aussi euh, je donne un ordre ou je donne un ordre où j'interdis. C'est pas 116 et 117. Préparez, s'il vous plaît, la prochaine vidéo sera 116 et 117. Le jardin voyageur est oral. Je donne un ordre et j'interdis. Merci beaucoup, mes chers élèves, pour votre attention. À la prochaine vidéo. C'était avec vous, Jeux TV sur YouTube.